Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons. Nous prions que notre rassemblement ici ne soit pas vain au nom de Jésus. Parle à chaque cœur, touche et transforme nos vies pour que nous élèves pour faire ce que nous n'avons pas fait par le passé et pour aller au-delà de notre passé et aller au Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Et tout le monde crie, Amen. Nous sommes en Romains au chapitre 1. Lisons à partir du verset 14. Romains chapitre 1, lisons à partir du verset 14. Je me dois aux Grecs et aux barbares. Aux savants et aux ignorants, verset 15. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer l'évangile à vous qui êtes à Rome. Verset 16 Car je n'ai point honte de l'évangile. Car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec.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 L'évangile de grâce, l'évangile qui sort l'homme du déshonneur à la gloire. C'est un évangile puissant que Christ nous a donné. Et nous voulons voir donc la prédication de cet évangile. ne prêchons pas mille envie sans vie, un évangile important, un évangile sans grâce, un évangile important. Nous prêchons un évangile qui est capable de sortir l'homme de là où il est pour l'amener là où il doit être. Un évangile qui est capable de révoquer tout ce que la chute d'Adam et Ève a causé dans la vie de l'homme et l'amener à ce que Christ a pourvu sur la croix du calvaire. À moins que l'évangile n'ait cette puissance de transformation, n'ait cette puissance présente. Cette puissance de transformation du caractère, ce n'est pas l'évangile, c'est l'évangile puissant parce que l'évangile est capable de transformer, nous transformer qui prêchons l'évangile et transformer ceux à qui nous prêchons l'évangile. Pourquoi prêchons l'évangile sans aucun doute Mais nous voulons avoir maintenant un nouvel engagement à la prédication de cet évangile de Dieu. L'engagement, le, le nouvel engagement, oublions ce que nous avons fait par le passé et venons devant le Seigneur. Une nouvelle vie, un nouvel engagement et une nouvelle consécration à la proclamation de l'évangile. Et nous le faisons de façon pratique, allant au lieu où nous ne sommes jamais allés, touchant des vies que nous n'avons jamais touchées et prêchant l'évangile à nouveau qui nous attendent attend pour écouter l'évangile. Aujourd'hui, nous considérons le message intitulé « L'engagement, le nouvel engagement à la prédication de l'évangile puissant ». Il y a trois points à considérer. Premièrement, la prédication de l'évangile de son Fils, le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu. L'évangile qui nous a amené, l'évangile pour lequel il a prié, L'évangile qu'il a finalisé sur la croix du calvaire. L'évangile de son fils. Deuxièmement, la puissance de l'évangile du salut. Quand quelqu'un est vraiment sauvé, lorsque quelqu'un écoute l'évangile et qu'il est conduit à la conviction par l'évangile, et il se jette sur ses genoux et confesse ce qu'il avait été et ce qu'il avait fait, et il veut une conversion. Une régénération de la part du Seigneur, le salut qui vient comme résultat de cet évangile. La puissance de ce salut dans la vie de celui qui est né de nouveau, qui est régénéré, qui est transformé, changé et qui est né de nouveau par la puissance de ce salut. Troisième point, c'est... La pénétration avec l'évangile. Nous pénétrons notre monde. Nous pénétrons notre communauté. Nous pénétrons notre pays. Nous pénétrons partout. Nous allons partout, tout le monde entier avec l'évangile. Parce que c'est le seul espoir de l'homme. Si l'homme doit être sauvé, si l'homme doit être racheté, si l'homme veut quitter là où il est, pour aller là où Christ allait nous préparer une place. C'est le seul espoir, l'évangile, l'espoir de toute l'humanité à chacun. pénétrer la terre, le monde. pénétrer la pénétration avec l'évangile par l'Esprit. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit venant sur vous. Et vous serez pour moi à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous pénétrons donc notre monde avec l'évangile par l'esprit. Revenons au premier point. Premier point, la prédication de l'évangile de son fils. En Romains chapitre 1 verset 9. En Romains 1 verset 9. Dieu que je sais en mon esprit dans l'évangile de son fils. Dans l'évangile dans la bonne nouvelle de son Fils. Le Fils est venu et il a mis la bonne nouvelle que maintenant, nous ne devons plus vivre dans le péché, nous ne devons pas mourir dans nos péchés. Nous pouvons être sauvés, nous pouvons être renouvelés, nous pouvons être changés, transformés, nous pouvons être préparés pour le ciel. C'est la bonne nouvelle du Fils de Dieu. Et dès que je le sais en mon esprit, dans l'évangile de son Fils, Mettez-moi que je fais sans cesse mention de vous. Je me dois. Je me dois. Je me dois. J'ai un doigt à tout homme autour de moi. Je leur dois quelque chose. Toute femme autour de moi, je, leur, je lui dois quelque chose. Tous ceux qui sont dans ma communauté, dans mon pays, dans mon monde, je leur dois quelque chose. Je me dois. Verset 14, aux grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Verset 15, il dit ainsi, j'ai un vif désir. Qu'est-ce que ça veut dire? Aussi longtemps que je respire, aussi longtemps que je suis vivant, aussi longtemps que la porte ouverte est devant moi, aussi longtemps que le pote m'est donné, aussi longtemps que je suis vivant, je suis prêt. Il dit, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de semaine, il n'y a pas de mois. Il y a un autre projet peut-être que j'ai occupé. Il dit il n'y a pas d'autre projet, il n'y a pas d'autre devoir. Il dit chaque jour, chaque semaine, à tout moment, je suis prêt à prêcher l'évangile. À vous qui êtes à Rome. Et ensuite, on nous dit dans, en Marc chapitre 1, verset 1. Marc 1, verset 1, commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'évangile d'un homme, ce n'est pas l'évangile d'un prédicateur, d'un fondateur d'une église donnée. L'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Quel est l'évangile? Voyons le verset 14. Verset 14, il dit, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant... L'évangile de Dieu, du royaume de Dieu, verset 15, il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle, croyez à l'évangile de son fils, l'évangile qu'il a amené, l'évangile qu'il a déclaré, l'évangile qu'il a transmis à ses disciples et l'évangile qu'il a dit, qui doit être prêché jusqu'à la fin du monde. Repentez-vous et croyez. Ça, c'est l'évangile. Il y a trois éléments. Premièrement, la prédication de l'évangile de conviction. Deuxièmement, la persuasion à travers l'évangile de Christ. Troisième élément, notre pardon, notre paix dans l'évangile qui convertit. Voyons, le premier élément, c'est la prédication de l'évangile de conviction. Lorsque nous prêchons l'Évangile, si nous le prêchons bien, si nous le prêchons avec l'aide de l'Esprit de Dieu, il pénètre les cœurs de l'homme. Il apporte la conviction à l'homme. Il apporte le souvenir de ce qu'il a fait de là où il a été et là où il doit être. Il apporte la conviction qu'il a péché, qu'il est privé de la gloire de Dieu. Et cette conviction conduit le pécheur à vouloir se repentir pour avoir la paix avec Dieu. Jean 16, 7. Jean 16, je vous dis la vérité. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Si je ne m'en vais pas, le paraclet ne viendra pas. Si je ne m'en vais pas, l'aide... Celui qui aide le prédicateur, qui aide l'auditoire, qui aide ceux-là qui écoutent pour être convaincus de leurs péchés, pour porter les regards sur Dieu pour la rédemption, le pardon. Si je ne m'en vais pas, le consolateur, le paraclet ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand il viendra, qu'est-ce qu'il fera? Verset 8, verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Il convaincra le monde, reprendra le monde en ce qui concerne le péché. Et il va révéler au monde leur vie pécheresse, leur méchanceté, leur corruption. Lui, l'Esprit de Dieu, va re corriger, reprimander, va percer le que le monde du péché, de la justice, l'Esprit de Dieu révélera que le monde a péché entièrement, qu'ils n'ont pas la justice que Dieu demande pour nous amener au ciel. Et donc, le jour du jugement viendra. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après cela... Viendra le jugement pour ceux qui n'ont pas été pardonnés, ceux qui n'ont pas été rachetés, tous ceux qui n'ont pas été restaurés à la communion du Seigneur, ils seront condamnés pour toujours. Quand l'Esprit de Dieu vient, si nous prêchons le vrai évangile, si nous prêchons l'évangile puissant, si nous prêchons l'évangile de conviction, c'est ce qu'il fera. Et on nous dit dans le verset 9... En ce qui concerne le péché. Parce qu'il ne croit pas en moi. Verset 10. Il dit la justice. Parce que je m'en vais au Père. Et que vous ne me verrez plus. Verset 11. Il dit le jugement. Parce que le prince de ce monde. Est jugé. Le prince de ce monde. Est jugé. Comme nous venons en acte des apôtres. Au chapitre 2. Le peuple de Dieu, les disciples sauvés et sanctifiés, ont reçu l'Esprit de Dieu qui les a remplis le baptême du Saint-Esprit, l'immersion dans le Saint-Esprit, et ils ont reçu le feu de, de l'Esprit en eux. Et dans cet état-là, dans cette situation-là, d'être rempli de l'Esprit, Pierre s'est levé maintenant et il a prêché la parole de Dieu en acte 2, verset 14. Alors il dit Alors Pierre se présentant avec les 11, éleva la voix et le parla en ces termes Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Prêtez l'oreille à mes paroles. Maintenant, il leur a expliqué ce qui est arrivé à Christ et il leur a expliqué. Ce, en un mot, l'évangile. Quel, quel a été l'effet dans leur cœur, dans leur pensée Quel a été l'effet Comme ils écoutaient la parole de Dieu. Verset 37. Verset 37 il dit. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils ont été condamnés et convaincus dans leur cœur. Alors ils s'écrièrent. Et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Ils sont retrouvés sous la conviction et voulaient savoir ce qu'ils devraient faire. Si vous prêchez dans la puissance de l'esprit, si vous prêchez dans la conviction de l'esprit, que tu prêches d'une personne à une personne ou prêchez à une assemblée, ou vous prêchez dans une église locale. Ou vous prêchez sur un champ. Oh si Nous prêchons dans la puissance de l'Esprit de Dieu. Cela apporte la conviction dans la vie des gens. Même s'ils n'ont pas la chance si tu prêches à une foule. Ils n'auront pas la chance de te poser directement ou publiquement et à haute voix. Que ferons-nous dans leur le cœur ils vont désirer savoir, ils vont désirer savoir, que ferons-nous pour que nous puissions sortir de cette condamnation, sortir de cette conviction et venir du côté du Seigneur. Alors ils posaient la question, homme oh, frère, que ferons-nous Verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous. Ça, c'est la réponse. Détournez-vous que vous avez fait à envoyer Christ à la croix, ce que vous avez fait à causer des douleurs à Christ, il est devenu votre substitut et comme votre substitut, il a porté la douleur, le châtiment de vos péchés. Maintenant, si vous devez sortir de la condamnation, sortir de la conviction, vous devez vous repentir, vous devez vous détourner de vos péchés et être baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous recevrez la grâce du, de l'Esprit de Dieu, vous recevrez la bonté du Saint-Esprit, vous recevrez le don de l'Esprit. Acte chapitre 3, verset 19. Acte 3, 19. Repentez-vous. C'est mort pour vous, repentez-vous donc, vous avez commis le mal, vous êtes sous la condamnation à cause de vos péchés, repentez-vous, si vous demeurez dans les ténèbres du péché, vous demeurez dans cette fosse du péché, dans cette mort spirituelle de votre péché, vous périrez et vous allez en souffrir pour toujours, repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Ouais, le verset 26, verset 26, il dit à vous premièrement, que Dieu ayant suscité, Jésus-Christ, son Fils, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses péchés, chacun de vous. C'est l'espoir. Ça, c'est le sens de la repentance. Que lui, de façon efficace, puissamment, vous transforme de ses péchés. Deuxième élément maintenant, la persuasion à travers l'évangile de Christ. Christ a amené l'évangile. Christ a a amené la rédemption. Christ a amené la transformation totale, a amené la réno, la, le renouvellement total et la régénération totale, la rédemption pour nous détourner de tous nos péchés. Et maintenant, nous devons avoir cette persuasion à travers cet évangile de Christ. Acte des Apôtres, chapitre 19. Verset 8. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant trois mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Est-ce que vous remarquez cela Tous les apôtres, ils allaient dans la synagogue. Et il parlait librement. Si vous êtes sûr de ce que vous dites, vous allez parler librement. Si vous vous dites que ceci est la seule réponse et ceci est la seule solution et vous voulez convaincre les gens à qui vous parlez, vous parlerez librement. Si vous avez l'expérimenté vous-même, si l'évangile de Christ a fait... A, laissé, a eu un impact indélébile et dans votre vie. Et vous savez avec certitude que quand les gens viendront à Christ, il y aura une transformation totale par la puissance de cet évangile. Vous en parlerez librement. Si vous aimez la personne à qui vous parlez, vous ne le craignez pas, mais vous l'aimez et vous savez. que ce que vous avez est le seul remède du péché, et que ce que vous avez, c'est la seule possibilité qu'il a pour sortir des ténèbres, pour venir dans la lumière, vous parlerez librement. Il alla dans la synagogue, en réalité. Il était sorti du judaïsme, de la religion des juifs. Il était déjà sorti. Il n'était plus de leur dénomination. Mais, il avait encore l'amour pour cela. là qui étaient enfermés dans la synagogue, dans la dénomination là-bas. Ceux qui n'ont pas la lumière de l'évangile. Alors, il est allé là-bas et il parla librement pendant trois mois, au même lieu, en frappant, en frappant au même endroit, sur le même sujet, discourut. Discourant sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. Persuadant. Ça, c'est le mot. Si vous voulez persuader les gens, vous devez savoir là où vous allez, pourquoi vous parlez et pourquoi vous leur dites ce que vous leur dites. Vous n'allez pas seulement prêcher pour prêcher. Vous voulez persuader. Vous voulez convaincre. Vous voulez donc les sortir de là où ils sont pour les amener là où ils doivent être. Alors, on nous dit en Acte des Apôtres chapitre 18. Je vous lis le verset 4. Acte 18, verset 4. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat. Il discourait avec eux. Il ouvrait les écritures. Il, les interpr il interprétait les Écritures. Il appliquait les Écritures à chacun chaque jour du sabbat. Il ne croyait plus au sabbat. Il nous a déjà dit lui-même que la loi de Moïse, que cette loi du sabbat a été annulée. Mais ces gens-là étaient là-bas comme assemblés le jour du sabbat. Même s'ils ne croyaient plus au sabbat, ils savaient que la loi de Moïse a été annulée, mais les gens étaient là-bas. Et partout où ils se rassemblaient, Paul l'apôtre savait qu'il qu qu avait des dettes à payer, prêt à leur prêcher l'évangile. Tout ceux-là qui se rassemblaient, même le jour du sabbat, qu'est-ce qu'il a fait il, et Il persuadait des juifs et des grecs. Il persuadait les juifs et les grecs. Les persuadants pour que la religion ne peut pas sauver. Les persuadants que le judaïsme ne peut pas sauver. Les persuadants que Christ qui est venu est le seul qui a la puissance par son sacrifice à nous sortir des ténèbres du péché et à nous conduire à la lumière de la grâce qui rachète. À 28, lisons à part du verset 23. Dans acte 28, 23, il lui fixait un jour et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage. Il annonçait, expliquait et témoignait. Comme il le montrait dans la Bible, dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, qu'il professait croire. Il le montrait et témoignait. Et dis-moi aussi, cette puissance de l'évangile a eu sur moi. Cette puissance a transformé ma vie. Voyez la phrase suivante. Et en cherchant par la loi de Moïse, les par les prophètes, à les persuader. Comme nous prêchons, nous devons persuader les gens. Nous devons convaincre les gens et les, les persuader de ce qui concerne Jésus. En cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes, l'entretien durera depuis le matin jusqu'au soir. Il n'a pas dit, si vous n'êtes pas convaincu en 30 minutes, bonne chance, je n'ai plus de temps pour vous. Si vous n'êtes pas convaincu en une heure, alors allez-y vous pouvez aller, vous pouvez périr, non, il est persuadé, il est persuadé, du matin au soir, je prie que Dieu nous accorde à tous la puissance de la persuasion, pour que lorsque tu parles, que les gens sachent que c'est la vérité, et ils vont croire et accepter cette vérité. Et la vérité qu'ils croient et acceptent les conduira à la vie éternelle au nom de Jésus. Troisième élément. Notre pardon, notre paix dans l'évangile qui convertit. L'évangile apporte la conversion, la conversion. Voyons acte chapitre 15. Acte 15, 3. Acte chapitre 15. Lisons le verset 3. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens. Et Ils étaient sortis, ils ont. Mettez-moi à part pour les Banabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et ils sont allés là-bas. Et ils étaient maintenant revenus. Et ils ont dit Oh, ça n'a pas été en vain. Nous ne sommes pas allés pour euh, voir des choses. Nous ne sommes pas allés en affaires comme d'habitude. Nous sommes allés vers ces païens et ils n'ont jamais entendu. Et quand nous sommes allés à eux, nous leur avons parlé de Christ, le Sauveur. Nous avons parlé de Christ, notre Rédempteur. Nous avons parlé de Christ, notre substitut. Nous avons parlé de Christ qui est venu, au, qui vient et prend nos vies et secoue toute idolâtrie et tout de notre vie. Et maintenant, nous sommes venus à Christ, et nous vivons maintenant, menons la vie du royaume. Et donc, raconter à l'église la conversion des païens et causer une grande joie à tous les frères. La conversion des pécheurs apporte la joie aux saints. Somme 51, verset 12. Somme 51, verset 12. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Le croyant, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, l'enfant de Dieu. Si tu as déraillé, si tu as dévié, si tu as quitté le chemin de la justice, si tu as rétrogradé, si tu as fait des choses qui montrent à... Ah, oh, ça, c'est un déshonneur à, à, à Dieu. Maintenant, tu reviens à Dieu. Tu te repens et tu reviens à Dieu. Si tu ne reviens pas et tu gardes le placard de la, la pancarte de la religion et tu gardes les vêtements de la religion et tu ne te repens pas de la rétrogradation, si tu meurs dans cette condition, tu ne seras pas en communion avec Dieu pour toujours, mais tu seras de l'autre côté, où les tourments, les chagrins, les pleurs et les grincements de dents vont continuer pour toute l'éternité. Voilà pourquoi David est venu au Seigneur et a dit à Dieu, Pardonne-moi, efface toutes mes transgressions, crée en moi un cœur pur. Dieu, tu es le seul qui peut le faire, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Verset 11 Verset 11 Verset 13, Louis II, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Verset 14, il dit, rends-moi la joie de ton salut, la paix qui vient au salut, la joie qui vient au salut, l'amour qui vient au salut et la puissance d'une nouvelle vie qui vient au salut. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Verset 12, verset 15, Louis II, « Quand je suis restauré, alors, quand je suis régénéré, alors, quand je suis pardonné, alors, quand je suis affranchi, alors, quand j'expérimente encore, la joie et la liberté et la paix, le pardon et la puissance de ton salut. Alors j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront, seront convertis à toi. Les pécheurs seront convertis à toi. Je prie que dans ton ministère, à travers mon ministère, et que à travers nos ministères, les pécheurs se convertissent au Seigneur au nom de Jésus. Deuxième point maintenant, deuxième point, la puissance de l'évangile du salut, la puissance de l'évangile du salut. En Romains chapitre 1, verset 16, car je n'ai point honte de l'évangile de Christ, car c'est une puissance de Dieu, c'est la plus grande puissance sur terre. La moralité n'a pas la puissance pour changer l'Homme. L'éducation du monde n'a pas la puissance pour transformer la vie de l'Homme. La psychologie n'a pas la puissance pour changer l'Homme et faire rendre l'Homme pur, propre, pour qu'il mène une vie sainte. En secret et en public, la théologie des Hommes la théologie de ce monde n'a pas la puissance pour transformer des vies et rendre les vies totalement différentes. Pourquoi? Vous verrez que ceux-là qui ont étudié au plus haut niveau, parfois, on les supprend en train de faire de mauvaises choses, des choses immorales, mauvaises choses. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont eu, n'a pas la puissance pour transformer leur vie. Mais l'apôtre Paul a dit, si le judaïsme pouvait le faire, je l'aurais eu. Si la religion pouvait le faire, je l'aurais fait. Si l'éducation l'aurait fait, je l'aurais. Si la philosophie aurait pu faire ça, je l'aurais eu. Si la psychologie aurait pu faire ça, je l'aurais eu. Si la science, la science de l'homme, L'aurait oh, fait, je l'aurais eu. Mais idée, j'ai rencontré la puissance de l'évangile. Et c'est ce que la puissance de l'évangile a fait. Il me donne le salut. Et je suis totalement nouveau. C'est pourquoi je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Des Juifs, premièrement, puis du Grec. Et il dit ensuite verset 17, il dit parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, par la justice de l'homme, la justice de la civilisation, par la justice de l'histoire du passé, par la justice du judaïsme, mais la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Cela veut dire, tu entres par la porte de la foi. Et tu progresses par le guide de la foi. Et tu évolues pour la gloire de la foi. De foi pour la foi. Selon qu'il est écrit. Le juste vivra. Le justifié vivra par la foi. Nous entrons par la foi. Nous sommes justifiés. Nous continuons dans la foi. Et nous demeurons justes. jusqu'à Envers le Seigneur, trois éléments. Premièrement, re, revenir pour être pieux par son salut. Deuxièmement, ref, refléter pour contempler la gloire du Fils. Troisièmement, accepter et amener l'évangile à tous les pécheurs. Premièrement, revenir pour devenir pieux. Par son salut. Nous revenons à Dieu et nous devenons pieux par le salut du Seigneur. En Luc 19. Luc 19, 5. Quand Jésus fut arrivé en ce il leva les yeux et lui dit Zachée. Il ne l'avait jamais rencontré. Et Zachée était certainement repris. Il a appris qu'il est le fils de Dieu. Moïse n'avait jamais appelé quelqu'un par son nom, qu'il n'avait jamais rencontré. Josué, Élie, Élisée, David, Esaïe, Jérémie. Aucun des prophètes n'avait à jamais appelé un homme, une femme par son nom. Celui qui n'a jamais rencontré, mais quand Jésus-Christ, qui est au-dessus, plus grand et plus élevé que tous les prophètes, il leva les yeux et lui dit Zaché, à toi de descendre. Car il faut, Luc 19,5, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Verset 6. Zaché se hasta de descendre et le reçut avec joie. Verset 7, on nous dit, voyons cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Pourquoi murmuraient-ils Ils étaient ignorants. Ils pensaient qu'ils connaissaient Isaché, mais Jésus le connaissait plus. Il était venu chercher, sauver les perdus, les sauveurs. Il savait qu'il était un pécheur. Il connaissait son nom. Il connaissait sa nature. Il connaissait ses habitudes. Il connaissait son caractère. Il a mis l'évangile, le salut, à lui verset 8. Est-ce que les gens ne savaient pas qu'il qu'en descendant pour le recevoir avec joie, a apporté un changement dans la vie des achets. Vous savez, si vous dites que vous connaissez le Seigneur, si vous dites que vous avez rencontré le Seigneur, et que rien n'a changé dans votre vie, ce témoignage-là est de n'importe quoi. C'est vain. C'est annulé. Ça n'a pas de poids. Parce que votre vie ne montre pas que vous avez rencontré Christ. Quiconque rencontre Christ de façon pratique, de façon directe. Quiconque rencontre Christ le rencontre avec rédemption. Il y a un changement. Alors, Zachée se tenant debout devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur. Il savait qu'il était Seigneur. Il ne l'avait jamais rencontré avant. Mais debout là-bas, étant sur l'âme là-bas, et Jésus levant les yeux et lui disant, « Zaché, immédiatement, il a cru, su, que ça c'est le Seigneur. Ça c'est mon Créateur. Ça c'est mon Rédempteur. Celui qui me connaît entièrement. Avant même que je ne le rencontre ou lui parle, ou même que je me présente à lui, il me connaît, il connaît ma vie, il connaît mon caractère. Le changement est venu immédiatement. Vous savez, il y a des gens qui rencontrent Christ comme, par occasion. Ils viennent, ils le rencontrent occasionnellement, ils ne le touchent pas, ils ne sont pas transformés par lui. Mais Zaché a dit, Seigneur, voici, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Verset 9. Jésus lui dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Il était un adulte. Il n'était pas un bébé. Pour qu'on le baptise en faisant un signe de croix au front le huitième jour, il n'était pas un adolescent, il dit ah, net de nouveau, c'est pour les jeunes. Cet homme était déjà un adulte, il était un homme qui avait des possessions et avait une maison. Et il était un homme qui avait vécu dans le péché et les gens le connaissaient dans la société comme pécheur. Mais maintenant, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. La même foi qu'Abraham avait manifestée, cette même foi, il a maintenant manifestée et il appelle Seigneur le salut est entré dans cette maison. Titre chapitre 2 11. En chapitre 2 verset 11, car la grâce de Dieu, source de salut a été manifesté à tous les hommes. C'est disponible pour tout le monde, pour toi, pour moi, et pour les blancs, les noirs, pour les juifs, pour les païens. Et quand cette grâce de Dieu vient, verset 12, verset 12, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain, et à vivre dans le siècle présent. Ceux qui sont sauvés, ils ne vivent pas dans... De façon frivole, ils ne vivent plus, vie, même plus une vie hypocrite. Ceux qui sont véritablement nés de nouveau, ils ne vivent pas une vie mondaine souillée. Il y a un changement. Et dès la grâce qui vient nous amène à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice. Et la piété dans le siècle présent. Où devons-nous vivre dans la justice, dans la piété? J'ai dit, où est-ce que tu dois vivre dans la justice, dans la piété? Que tu te bénisses là. Je vais vous entendre dans le siècle dans le présent. Dans le siècle présent. Verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu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 cette femme au puits, après avoir rencontré Christ, est allée annoncer aux gens dans la ville. voir un homme qui m'a tout raconté, tout ce que j'ai fait, elle est devenue particulière. Le geôlier philippien qui a rencontré le Seigneur, comme l'apôtre Paul et Silas interagissaient avec lui, lui et toute sa famille sont devenus particuliers qui pratiquaient les œuvres magiques. Quand ils sont venus au Seigneur, ils ont tout rassemblé, ils ont tout brûlé. Ils sont devenus particuliers. Les Thessaloniciens qui ont rencontré le Seigneur, leur vie ont montré qu'ils étaient totalement différents et ils sont devenus particuliers. L'apôtre Paul lui-même, qui a rencontré le Seigneur, et l'évangile et la foi, qu'il persécutait, maintenant prédicateur, il est devenu particulier. Quiconque rencontre le Seigneur. Quiconque que le Seigneur saisit et convertit devient particulier, différent. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Deuxième élément maintenant, réflexion. Euh, réfléchir et contempler la gloire du Fils. Euh, réfléchir et contempler la gloire du Fils. Jean 1, 12. Il dit Tous ceux qui ont reçu Christ, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en lui, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Les fils de Dieu, les filles de Dieu, ceux qui croient en son, nom, verset 13, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Verset 14, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique du Père. Car la gloire vient dans ta vie, Tu ne seras plus jamais le même au nom de Jésus. En 2 Corinthiens 3, 18. En 2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens 3, 18. Et nous tous, juifs et païens. Nous tous, qui sommes nés de nouveau, jeunes et vieux. Qui sommes nés de nouveau. Nous tous qui, ministres et membres. Ceux. Qui ont rencontré le Seigneur et la grâce de Dieu, l'Évangile du Seigneur a impacté leur vie. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Contemplons, nous, contemplons dans comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. Nous sommes transformés. Si vous contemplez le Seigneur. Vous serez transformé, Vous serez changé. Nous sommes changés. En la même image de gloire en gloire. D'un niveau de gloire à un autre niveau. Une gloire resplendissante. Une gloire qui bluie. Une gloire qui reflète dans nos vies. Par le Seigneur l'Esprit. Je prie que le Seigneur. Le fasse dans chaque vie. Au nom de Jésus. Troisième élément. Accepter et apporter son évangile à tous les pécheurs. Accepter et apporter son évangile à tous les pécheurs. Romains 8, 18. Nous devons accepter Romains 8, 18. Romains 8, 18. Qui dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Qui sera révélée pour nous la persécution, j'accepte. Ce n'est rien à comparer à la gloire qui sera révélée. La malcompréhension, les douleurs, difficultés, les commérages, j'accepte. Tout ce que nous endurons dans ce monde, dans la souffrance, en tant que chrétien, en tant que prédicateur, en tant que représentant du Seigneur, j'accepte que les souffrances du temps présent ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Verset, 30, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. J'estime, je reconnais, j'accepte que toutes ces choses ne sauraient comparées à la gloire qui sera révélée. Verset 36 selon qu'il est écrit. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinés à la boucherie. Maintenant, dans le verset 37, il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Tu es plus que vainqueur. J'ai dit, toi, tu es plus que vainqueur. Tout ce qui se produit persécution, douleur, pression, quelle que soit la chose, tu acceptes que cela ne pourra pas empêcher ta prédication de l'évangile. Parce que toutes ces choses ne sont rien à comparer à la gloire qui sera révélée. Verset 38, verset 38, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présente, ni les choses à venir. Verset 39. Ni les puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature. Ni aucune autre créature. Ni aucune autre créature. L'apôtre Paul a regardé, s'est regardé lui-même. Il était une créature, mais une nouvelle créature. Une créature revêtue de puissance. Une créature ouinte. Une créature établie. Alors il a regardé les juifs. Et tous ceux-là qui essayaient de le persécuter. Et aussi étaient des créatures. Mais pas établies. Pour persécuter. Pas ouin. Et n'étaient pas acceptés par le Seigneur. Alors il dit... Je suis une nouvelle créature, revêtue de puissance, ou un, remplie d'énergie, ayant la vision céleste, et j'ai la gloire de Dieu en moi. Alors, j'ai l'assurance que rien, personne, et aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et quelqu'un dit Amen là-bas. Et Dieu t'a établi. Pour porter l'évangile à ton monde. À tous ceux qui sont autour de toi. Et tu vas réussir. Romains 10, verset 13. En Romains 10, verset 13. Car quiconque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 si vous ne sortez pas vers eux, en tant que prédicateur, comment entendons ils verset 15 Verset 15, et comment y, y, comment y aura-t-il des prédicateurs, s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit Qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, l'évangile de paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles c'est ce que le Seigneur a placé entre tes mains. Et dit « Va !» Et va leur en parler. Troisième point maintenant. Troisième point. La pénétration avec l'Évangile par l'Esprit. La pénétration avec l'Évangile. En Luc 4, verset 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » C'est ce que Christ a dit. Et au jour de la Pentecôte, quand l'Esprit de Dieu est descendu sur les 120 hommes et femmes, chacun d'eux pouvait aussi dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Et quand tu étais sauvé, sanctifié et baptisé du Saint-Esprit, toi aussi tu pouvais dire la même chose « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » est sur moi. Parce que le même Esprit qui est venu sur Christ, ce même Esprit, le don de Dieu est maintenant donné à chacun de nous. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. C'est ce que l'Esprit de Dieu a fait. Et il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue pour renvoyer libre les opprimés. Les opprimés. Verset 42. Verset 42. Dès que le jour parut, il sortit Allah dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir, l'empêcher, afin qu'il ne les quitta point. Ils voulaient qu'il soit dans un lieu local pour qu'il ne les quitta pas. Qu'est-ce qu'il a dit, verset 43? Mais il a dit Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Voyez cela. Il savait pourquoi il est venu. Il connaissait l'objectif il connaissait la destinée il connaissait ce que le Père voulait qu'il fasse. Par conséquent, c'est pour ça que je suis envoyé pour prêcher le royaume de Dieu à d'autres villes également. Et c'est la même chose qui nous a demandé de faire. Trois éléments aussi, l'évangile de pénétration pour le salut des pécheurs. Deuxièmement, la piété dominante de la sanctification des saints. Troisièmement. Revenons au premier point. L'évangile de pénétration pour le salut des pécheurs. L'évangile de pénétration qui pourra pénétrer les cœurs et la vie de tous ceux qui l'entendent dans notre communauté, dans d'autres communautés et dans chaque communauté partout dans le monde. En Romains 1, 16. Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais ils ne vont pas croire si tu ne leur en parles pas, si nous ne leur montrons pas en leur prêchant l'évangile. Le salut pour quiconque croit des Juifs, premièrement, puis des Grecs. Verset 17 Parce qu'en lui a révélé la justice de Dieu par la foi, pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Nous devons aller leur en parler. Ils ne pourront pas vivre en tournant une nouvelle page. Ils ne peuvent pas vivre par la résolution. Ils ne peuvent pas vivre par l'auto-justice. Il ne peut pas vivre par la religion traditionnelle. Il ne peut pas vivre par la religion mosaïque. Le juste vivre par la foi. Ephésiens chapitre 1, verset 12. Ephésiens 1, 12. Afin que nous servions à la loi de sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. Nous voulons persuader les autres, nous voulons pénétrer leurs pensées pour qu'ils sachent que le seul chemin par lequel ils peuvent vivre dans la présence de Dieu, c'est d'espérer en Christ. Verset 13, verset 13, en lui vous, avez, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. C'est ce que l'évangile est, l'évangile du salut. C'est ce qu'ils ce qu doivent entendre, l'évangile de leur salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Deuxième élément maintenant, la piété dominante de la, pour la sanctification des saints nous-mêmes nous sommes sauvés sanctifiés nous sommes pieux nous sommes justes et nous le faisons partout et ceux qui nous connaissaient avant ils nous connaissaient comme des êtres pécheurs et ils peuvent raconter notre histoire maintenant nous sommes venus à christ nous l'avons fait confiance à christ nos vies ont été transformées et maintenant, nous montrons que Christ vit au travers de nous dans la justice. Qu'est-ce qui va arriver? Ils vont vouloir venir au Seigneur à travers toi. Amen. J'ai dit, ils vont vouloir venir à, à, au Seigneur à travers toi. Et ils viendront au Seigneur à travers nous au nom de Jésus. Zacharie. Zacharie 8. 23. Zacharie 8, 23. Ainsi parle l'éternel des armées. En ces jours-là, dix hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront Nous irons avec vous, car nous avons appris. Ils viendront à toi et diront, « Nous irons avec toi. » La beauté de Dieu qu'ils verront dans ta vie, le miracle de Dieu qu'ils verront dans ta vie, les provisions de Dieu qu'ils verront dans ta vie, la paix, de, la paix du cœur qu'ils verront dans ta famille, et la purité de la vie qu'ils verront en toi, la puissance du Saint-Esprit qu'ils verront autour de toi. Ils viendront à toi. Si tu crois, j'ai dit, viendront à toi. Et ils diront, nous irons avec toi. Ta vie, ta personnalité va attirer les gens au Seigneur au nom de Jésus. Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Dieu avec toi. La bonté de Dieu avec toi. Et la gloire du Seigneur est avec toi. Et ta vie va attirer plusieurs au Seigneur au nom de Jésus. Troisième élément maintenant. La lumière resplendissante. Lorsque nous écoutons l'évangile, nous portons l'évangile à nos voisins, nous allons nous, nous allons à nos pieds, nous frappons à leurs portes et nous leur donnons l'évangile. Et ceux qui sont au-delà des rivières, et ceux-là qui sont dans les communes, les provinces de nos pays, et ceux-là qui sont au-delà du pays, et vous ne pouvez pas marcher pour leur porter l'évangile. Toute bonne information qu'ils ont, il y avait une manière d'envoyer cette information, d'envoyer cette instruction, d'envoyer cette bonne nouvelle à tous ceux du monde. Voyons Esther Esther 1:22 Il envoie des lettres dans toutes les provinces du roi. Il envoie des lettres dans toutes les provinces du roi. Esther 22 Et tout cela, selon, on dit, il envoya des lettres à toutes les provinces du royaume, à chaque province selon son écriture, à chaque peuple selon sa langue. Et cela devait être publié. Elle portait que tout homme devait être le maître, devait être le maître dans sa maison. Voyez le contexte de l'évangile. Tout homme, toute femme, voilà la paix de Dieu, le salut dans toutes les provinces du monde, dans tous les pays du monde. Ils l'ont fait en leur temps, en allant physiquement vers eux. Mais dans notre monde, nous avons des moyens être par les médias sociaux, mais nous avons l'évangile. De façon stratégique, Dieu va t'utiliser, il va m'utiliser et Dieu va utiliser tous ceux -là qui ont la connaissance de ces moyens et cette bonne nouvelle va atteindre toutes les langues et ira dans toutes les provinces et atteindra tous les endroits du monde au nom de Jésus. Un amen global en Daniel 4 verset 1. Daniel 4, verset 1. Daniel et Nicanéza à toutes les nations du monde qui sont dans toute la terre. Pensez à cela. parce qu'il était roi, il avait l'instrument et les stratégies et les moyens. Tout ce qu'il voulait envoyer, il envoyait directement. Il dit Nicanéza, le roi à tous les habitants, toutes les nations, toutes les langues qui sont dans son royaume, sur toute la terre, qui vivent et habitent dans toute la terre, que la paix vous soit multipliée. Verset 2, Daniel 4, 1 et 2. Verset 2, il m'a semblé bon, vous voyez. Avant de faire une bonne chose, il, il, il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême, le Dieu céleste, le Dieu saint, a opéré à mon égard. Verset 3 Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants, son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Et il voulait publier cela dans toutes les langues, dans, sur toute la terre, dans toutes les provinces et vers tous les habitants de la terre. Sine Mekanesa a pu le faire, son témoignage personnel, le témoignage personnel du roi à l'époque, s'il Mekanesa a pu le faire, nous, pensant notre roi, le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Celui qui est venu et qui est mort. Et toutes ces années, tout le monde n'a pas encore entendu. Il y a des possibilités là maintenant pour que nous développons des stratégies et que nous envoyons la parole, l'évangile vers tous ceux-là, dans toutes les langues et vers toutes les provinces, vers tous les pays et dans toutes les tribus du monde. Si nous pouvons le faire et nous ne le faisons pas, Comment Dieu peut nous regarder? Lui qui sait qui fait ce qui est bien et ne le fait pas comme un péché. Nous pouvons le faire et nous le ferons. Acte chapitre 2, verset 5. Acte chapitre 2, verset 5. Acte 2, verset 5. Oh, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs. Hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Sous le ciel, ça veut dire que dispersé partout toutes les nations du monde. Verset 6. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Chacun les entendait parler dans sa propre langue. Le Seigneur a dit attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Le jour de la Pentecôte venait et les gens viendraient de partout le monde et ils allaient venir en ce jour de Pentecôte pour la célébration. Et quand ils seront venus, c'est le jour de la Pentecôte et le monde représente à Jérusalem, et les langues aussi du monde étaient représentées, c'est en ce moment-là que le Saint lui-même, de façon stratégique, a donné le Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler en des langues de tous ces gens qui étaient rassemblés, et ça les a fascinés. Si vous prêchez l'évangile dans votre langue, ça va simplement atteindre ceux de votre langue. Si vous envoyez l'évangile dans telle langue, dans telle langue, dans telle langue, dans telle langue, dans, dans tous les pays, et vous envoyez cela stratégiquement, cet évangile, à ces gens-là, dans toutes les langues, ça va les fasciner, les intéresser, alors aider chacun les entendre parler dans sa propre langue. Ils, on nous dit... Verset 11, verset 11, Crétois et Arabes, comment les entendons, même en arabe, comment les entendons nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu. C'est comme ça, plusieurs ont été convertis dans plusieurs langues. Et comme ils étaient repartis dans leurs lieux, tribus, dans les provinces, ils ont porté l'évangile. Qui les a changés ils ont ramené cela vers ces gens là ça c'est la chance que dieu nous a donné aujourd'hui avec les équipements modernes disponibles nous pouvons faire véhiculer l'évangile vers toutes les langues du monde et voici le moment où nous pouvons aller dans tout le monde entier et prêcher la bonne nouvelle dans leur langue à toutes les « La création sur la terre, et celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé, et, quiconque, et qui et celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Ils s'en allaient partout, prêcher partout. Et le Seigneur confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Je prie que cela arrive encore. » Dans chaque pays, l'évangile va pénétrer. Dans chaque langue, l'évangile va pénétrer. À travers toi, à travers moi, à travers nous, en tant qu'église, et à travers ce que Dieu a préparé, formé, cet évangile va atteindre le monde entier au nom de Jésus. Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend... Vient de la parole de Dieu. Verset 18. Mais, je vous dis, n'ont-ils pas entendu? Oui, en vérité. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix allait par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Laisse-moi vous lire. Oui, en vérité, notre voix ira par toute la terre. Et nos paroles jusqu'aux extrémités du monde. Dieu va t'utiliser. Dieu va m'utiliser. Dieu va utiliser chacun de nous. Et cet évangile atteindra chacun dans notre monde au nom de Jésus. Levons-nous donc et parlons à Dieu dans la prière. Et disons Seigneur, merci pour ta révélation. Merci. Tout ce que tu as fait à travers l'évangile dans ma vie et ce que tu feras avec l'évangile dans nos ministères. Consacre-toi au Seigneur et qu'il t'utilise aujourd'hui, qu'il t'utilise dans cette génération pour porter l'évangile à tout le monde.